Improvisé, je disais en fait ce qui est drôle c'est qu'entre ce moment où je me retrouve avec numa j'ai qui est salut numa de, salut, Mathieu. de chez nalo pour ce débrief euh, tu m'as sorti donc ta carte d'identité suisse euh, tu m'as expliqué Exactement. que tu avais perdu l'identité belge bah, parce que tes parents étaient suisses et belges ou ça. sont suisse et belge et puis ouais. voilà donc toi tu es franco suisse c'est ça moi j'ai alors là j'avais les trois nationalités Donc je suis, euh, suis né en france et j'ai un papa un suisse une mère belge et j'ai découvert les joyeusetés de, euh, bah, des conventions bipartites, tripartites entre pays en fonction de la date de mariage de tes parents, de ce qu'il faut faire pour conserver la nationalité. Donc j'ai perdu la nationalité belge, qui était potentielle, parce qu'il fallait que je bosse trois ans en Belgique avant mes 29 ans, ce que je n'ai pas fait, ce que ma grande-sœur a fait, et, et, et elle est belge et pas moi. Et donc même entre même membres de la famille, en fait, on se rend compte que voilà, ce n'est pas un bloc monolithique et euh, tu n'as pas tout anticipé, et tu découvres qu'il y a... Il y a une mosaïque euh, d'options. même dans Donc à la fois, je me disais que ça concernait personne. Puis toi, tu étais là à écouter l'épisode au bout de la table. Et puis tu me dis en plus que ta copine euh, <rire> est en train d'essayer d'avoir la nationalité française. Exactement. Ça Donc en fait, que ce soit ta <rire> femme, ta copine, tes enfants, ça arrive tout autour de toi. Et, et ce qui était intéressant dans le sujet de justement euh, anticiper et s'organiser euh, pour en fait... Imaginez tous les cas possibles de, quand tu pars à l'étranger, tes enfants, ta famille, ta succession, euh, bah tu jamais tout, donc il faut se faire accompagner. Et, euh, et en effet, moi, ça dans mon cercle familial très très proche, ça m'arrivait ça, ça et ça m'arrive encore. En plus, et donc j'ai appris partir. que tu voulais être Suisse. Voilà, que je voulais partir à Dubaï, <rire> comme toi. Tout <rire> c'est tous aller à Dubaï. <rire> Exactement, <rire> on <Voilà>, à Dubaï. <rire> Mais <do> <rire> du coup, avec l'épisode euh, de Christelle de Ritchie, on voit que voilà, si on se précipite vite vite, on, on peut faire des erreurs. Euh, donc moi pour tes auditeurs ce que j'ai noté c'est que c'est un sujet vachement dense euh, multidisciplinaire comme d'habitude dans la gestion de patrimoine donc il faut beaucoup de rigueur je, je trouve que l'exemple de euh, l'investissement à l'étranger c'est le parfait exemple de l'ultra personnalisation il n'y a pas un, un google sheet où tu mets trois paramètres boum ça te sort ce qu'il faut faire il mm. euh, faut anticiper nous chez Nalo on aime bien reprendre euh, phrase de Adolphe Thiers, gouverner, c'est prévoir, et c'est le cas en termes de gestion de patrimoine. Euh, donc on a vu qu'il y avait trois blocs, M, civil, fiscalité et patrimonial. Il faut bien détacher les trois, il n'y a pas de réponse unique. Euh, L'impôt sur le revenu, on a vu qu'il dépendait bien de tarifs tarissons fiscales, de convention, des conventions fiscales internationales, euh, et qu'il faut bien essayer de figer tout ça avant de partir, si on veut partir. Donc moi, ce que j'ai appris, euh, comme toi, je pense, c'est que il faut, je pense qu'un axe d'analyse, c'est de savoir déjà si on veut partir de manière définitive ou si on pense revenir. Mmh. Et en fonction de ça, euh, anticiper le cadre, euh, le cadre matrimonial et de succession. Donc, les figer pour ne pas se retrouver avec quelque chose qui ne matche pas à la fin. Euh, et la première question à se poser euh, dans l'épisode, en fait, c'est déjà, est-ce qu'on est non résident En effet, t as, t as cité les 183 jours et on voit bien qu'il y a ça, il y a le fait d'avoir un centre d'intérêt économique ou un foyer qui est en France. Déjà, déjà, rien que ça, les gens souvent confondent expatrié et non résident fiscal. Tu peux être expatrié et être résident fiscal en France. Mmh. Donc, il faut bien vérifier ça. Et quand on regarde ça, on regarde tous les paramètres. Déjà, en fait, on a fini euh, en parlant une heure, une heure et demie par se rendre compte que déjà, le premier critère de choix, c'est est-ce que tu aimes le pays est-ce que tu aimes la culture Est-ce que tu vas t'y sentir bien, bien Est-ce que tu vois tes enfants grandir Est-ce que tu, tu te projettes dans ce pays-là Est-ce que la culture n'est pas si différente pour te dire finalement je vais faire un tour et je pense que dans cinq ans, comme tu disais, je vais peut-être revenir parce que c'est peut-être un switch que je fais juste pour gagner un peu de fiscalité. En fait, je vais y revenir et quand je vais revenir en France, je ne vais pas me faire rapatrer, rattraper par la patrouille de l'administration fiscale. Donc déjà, c'est la première chose que j'ai notée déjà. Choisissez un pays qui vous plaît. Oui, Je suis d'accord parce que ouais. en fait, euh, ça c'est quelque chose qui revient souvent sur mes différents podcasts. Mais le temps de ta vie coûte trop cher pour euh, passer, mais ne serait-ce que deux jours de trop dans un pays où tu n'as pas envie de passer, quoi. Ouais. Quand je vois euh, certaines personnes, euh, euh, alors il y en a certains qui sont fait kiffer grave et j'ai pas de sujet là-dessus. Hein, qui sont ouais. partis euh, à l'île Maurice 5 ans, c'était leur trip, etc. Bon, euh, bah, c'est bien. Ouais. Mais si ton trip c'est pas ça et que tu te retrouves collé à un endroit juste pour économiser, mais ouais, ok, 30%, et si tu as mmh. gagné des millions et que tu dis c'est des millions, mmh. ben bah, en fait... « So what ?» Je veux dire, mm. tu as gagné 10 millions, tu vas en, tu vas en, en garder 10 au lieu de 7. Mm. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup de cramer 5 ans de ta vie Oui, voilà. euh, je, je, La question ouais, se pose. Hein. C'est une bonne remarque. En plus, 5 ans, c'est long. Enfin, en plus, j'ai l'impression que c'est un peu un cycle 5 ans pour les entrepreneurs mm. en général. C'est vrai, vrai. Donc, c'est un, un cycle un peu long. Et moi, j'avais une remarque aussi mm. que je me suis faite. J'aimerais avoir ta réaction là-dessus. Mm. C'est qu'on est un peu dans… Alors, même si avec euh, euh, Richie, Christelle… Euh, euh, rentre un peu dans une forme d'automatisation, au ouais. moins au début, ou de compréhension ouais. de, ce que, ce que, de, de, de, de ton patrimoine, etc. Derrière, ouais. en fait, on est un peu diamétralement opposé avec, de ce que vous faites avec euh, euh, Nalo, ou de ma perception. Ce ouais. que je veux dire, je m'explique. Quand on parle de goal-based investment, pour ouais. moi, l'investissement par objectif, et ce que j'aime ouais. aussi bien chez vous euh, ouais. dans la thèse de base, c'est de se dire, en fait, il y a des choses prévisibles dans la vie. Ouais. Je veux dire, tu peux prévoir... Euh, euh, donc, euh, ben, tu vas partir en vacances tous les ans, euh, que tu euh, vas te marier si tu es plus jeune, que tu vas euh, divorcer mmh. si tu penses que non, je sais rien, mmh. que tu vas euh, euh, avoir les études de tes enfants, que tu vas... Il ben, y a plein de choses où, en fait, si tu prends un peu de recul tôt, tu peux le prévoir. Mmh. Là, on est quand même dans un univers de l'imprévisible euh, mmh. dans, dans la fiscalité, l'étranger. Mmh. C'est-à-dire que déjà, il y a l'imprévisible de tu ne sais pas, pour ceux qui ont l'habitude de mmh. tu sais s'expatrier, si tu seras demain à Dubaï, à Singapour, euh, à Sydney ou à New York. Mmh. Euh, et euh, tu ne sais pas encore moins d'ailleurs, mmh. quelles vont être les évolutions des législations, euh, des fiscalités clair. dans chacun de ces pays, dans mmh. leurs relations euh, internationales, etc. Donc en fait, tu as une, un fort fort besoin d'expertise qui est difficilement mmh. automatisable, non C'est hyper dur. Et donc en fait, ben, tu as raison. C'est-à-dire que je verrais ça comme deux, deux étages de la fusée. Le premier étage de la fusée, ce qu'on peut appeler NALO et le gold-based investment de manière générale, c'est en effet, tu as des choses, tu sais que tu vas les faire, c'est commun. En fait, en termes de probabilité, donc tu vois la, la courbe, la loi normale, une le courbe en cloche, ans, ouais, exact, voilà, où, oui. où en fait, tout se rapproche par rapport à, à une... Tout, tout est assez proche d'une certaine moyenne et la densité de probabilité s'écarte d'une certaine manière. Et les queues de probabilité sont assez, euh, sont assez faibles, c'est-à-dire que les événements... Euh, extrêmes ont une très faible probabilité d'intervenir. Et donc ça, on peut se dire que c'est le Goldman's Investment. C'est-à-dire qu'on sait qu'à peu près, j'ai des enfants, je vais devoir, devoir payer leur, leurs études, je vais devoir payer ma retraite, euh, parce que la, la retraite par répartition marche de moins en moins, je vais devoir payer ma résidence principale, je fais mes projets. Et en fait pour les événements extrêmes, c'est-à-dire qu'en probabilité, les gens expatriés qui ne viennent d'en résident, si on prend la population française, il y en a très très peu. Mmh. Et comme il y en a très peu... Prédire un événement extrême avec toutes les conséquences que ça comporte, donc les chemins possibles, c'est impossible de le faire tant que ça n'arrive pas. C'est mmh. impossible de se dire à 25 ans, je vais essayer de voir mon, mon conseiller, essayer d'imaginer tous les chemins et de voir en fonction de si, moi-même, qui suis suisse, français, mais si je pars, j'adore le Japon j'y suis jamais allé. Si j'imagine un jour y aller, il faut que je prévois les CPI, il faudra que j'ai les clôtures, donc je préfère pas le faire. Donc en fait, impossible. Ouais. Donc les goals, les, les objectifs Nalo, je pense que c'est une bonne première chose à faire. Et quand vient le moment où vraiment on se projette et il y a quelque chose de concret qui arrive, là, aller voir euh, un conseiller en gestion de patrimoine ou le ou le la, la gestion et la proposition de Ritchie, je pense que ça fait il y, y a du sens à, à avoir les au bon moment, on va dire que c'est le, le bon mmh. moment pour aller les voir, pas vouloir tout anticiper. Et ce qu'on a vu, ce dont on a discuté juste à la fin, c'est que sur le financier, en effet, là où il faut anticiper bien les choses, c'est qu'est-ce qu'on doit clôturer, qu'est-ce qu'on doit vite ouvrir avant de partir. On en a peu parlé, mais il y a peut-être des choses à vite, vite ouvrir, mmh. parce que sous, sous contrainte qu'une fois qu'on soit parti, on peut plus les ouvrir. Donc, à fermer, on a dit SCPI, livrer jeunes, à conserver euh, assurance-vie, euh, compte-titres, PEA, si on ne va pas dans un état non coopératif comme le Panama ou, ou Bahreïn. Et euh, si on fait enveloppe par enveloppe, en effet, on a parlé de la retraite. Je trouve que c'est un bon exemple, parce que la retraite, via par exemple le PER, si tu pars dans un pays à l'étranger, tu bénéficies plus de la déduction fiscale, donc euh, de la réduction de, de ton assiette fiscale d'imposition euh, mais par contre, tu peux toujours toucher ta retraite à l'étranger. Donc, tu ouvres un PER, tu vas à Dubaï, bah, l'assureur peut te verser ta rente une fois que tu es à Dubaï. Mmh. Donc ça, ça reste intéressant. Mais si on doit faire un choix, il vaudrait mieux préférer l'assurance-vie dans lequel tu peux continuer à verser. Alors, pareil, je mets un gros disclaimer à tes auditeurs. Tout ça dépend vachement, on en parle un peu moins. On parle beaucoup de la fiscalité, on parle un peu moins de la technologie. De manière très concrète, c'est quoi C'est qu'en fait, si je prends les versements, euh, tu sais que chez les assureurs, avant, ça se faisait par papier. Après, le mmh. se... Luxembourg, ça se fait encore pas fax, malheureusement. Mais aujourd'hui, tout est connecté <rire> par API. Si je prends l'assureur qui est commun à Nalo et Richie, qui est Generali, ils ont un niveau d'API très très bon, ce qui leur permet, une fois que tu ouvres ton assurance vie et que je pars dans un pays n'importe lequel, je pars au Canada, je peux toujours utiliser euh, mon contrat Nalo, faire des versements, parce qu'aussi, ils ont construit l'API mmh. pour le faire, les retraits. Certains assureurs ne l'ont pas fait, donc en fait, c'est possible, mais c'est tellement galère de le faire papier à pied que personne ne va le faire. Donc, il faut aussi regarder le niveau de, de technologie de, de là où tu rentres chez ton courtier ou chez ton assureur. Et le dernier point qu'on a un, un poil évoqué, euh, c'est l'immobilier. Est-ce que quand tu pars, tu dois vendre ta résidence principale, tu dois la louer bah, C'est pareil, il faut regarder en fonction de, du niveau de fiscalité que tu vas avoir. Par exemple, si tu vends ta résidence principale en partant... Euh, le niveau d'impôt et de prélèvements sociaux va dépendre de à quel moment tu vends. Mmh. Si tu vends avant de partir, tu vas être totalement défiscalisé. Si tu vends en étant arrivé dans ton nouveau pays, tu vas oui. rien payer, mais seulement pendant une petite partie. Je crois que c'est jusqu'au 31-12 de l'année après. Par contre, si tu vends après, tu payes ton, tes prélèvements sociaux, etc. Oui, parce Donc, que si, quand tu vends ta résidence principale, tu n'es pas... Euh taxé donc en oui. effet euh, donc, euh, oui donc anticiper ouais, parce, parce, parce que si tu veux la vendre mais tu te dis j'attendrai si la vends, 30% ça peut vite te coûter quelques centaines de milliers d'euros exactement et là tu te dis si je la vends pas je la loue mais si je la loue tu connais bien le sujet parce que tu as eu plein d'épisodes sur sur, bah, sur l'immobilier dernièrement à la martingale euh, la fiscalité change est-ce que je rentre dans le dans la fiscalité au réel euh, donc dans le foncier est-ce que c'est dans le BIC, etc donc en fait tous ces sujets de départ en effet, on pourrait, on pourrait se dire que premier étage de la fusée, on ne se crée pas trop d'angoisse en se disant, j'imagine tous les chemins possibles, faisons quelque chose de simple par projet euh, en termes d'investissement. Et là où ça devient très intéressant, c'est quand l'occasion se présente, pour le coup, ne surtout pas faire l'erreur de dire, on verra plus tard. Ouais. Prévoir. Ok, je vais résumer euh, autant que possible. Quand on part, on fait un certain nombre d'actes, d'actions immédiates, comme mmh. ce qu'on a dit sur... Euh, euh, donc le contrat de mariage, les successions, etc. chez un notaire, parce que ça, ça ne peut pas attendre. En revanche, on ne se précipite pas sur euh, toutes les sessions, les machins, les choses. Mmh. On peut attendre six mois, un an, on regarde un peu, on prend conseil mmh. euh, pour se dire, ok, je sais, je suis installé là-bas, ça y est, je me projette, mmh. c'est bien. Euh, ou non, je ne me projette pas, je risque voilà. de rentrer dans un ou deux ans, donc de toute façon, il n'y euh, a pas de souci. Et donc, ce très, très vite se dire, est-ce que je pars pour très longtemps, le long terme Est-ce que je fais un test Et un bon conseil de Christelle, c'était peut-être si je pars à l'étranger, que je suis pas sûr. Faire un test en louant quelque chose. Ouais. Et, et en effet, partir de, de ces paramètres qui sont constants dans, dans, dans la location d'actifs. Merci. Bah, Merci Mathieu. GK, voilà, pareil, on te suit sur LinkedIn, du Géquier, euh, voilà, Nalo, euh, tout ça, on connaît yes, quoi. On connaît. Euh, <rire> à plus. À très vite. Salut tout le Ciao, monde, Mathieu. Ciao.